Bonjour les amis, je vous retrouve pour faire le tirage des énergies sentimentales, voir où va la relation prochainement, ce qui va se, euh, se proposer à vous et en même temps les messages de la personne de votre cœur, principalement un homme va parler, mais ça peut être une femme, bien évidemment, ce sont des énergies plus masculines qui apparaissent très souvent. Voilà, pour faire ce choix, vous allez devoir choisir entre le tas numéro 1, la raillée et Rochelle. Rayé qui parle de méditation, de yoga, qui est essentiel pour votre bien-être, votre paix, euh, votre état d'esprit et votre croissance personnelle dès maintenant. Et Rochelle qui dit de suivre alors que vous onérez, que vous suivez la guidance de votre cœur, la prospérité viendra à vous. Voilà, Rayé ou Rochelle. Ta numéro 1, ta numéro 2 numéro 1, raillé. Enfin, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Raille, ça fait un peu bizarre. Hein. Allez, euh, quoique là, ça va être un peu compliqué. Mes cartes sont grosses. Grandes. Hop, je ne sais pas si vous allez voir vraiment. Allez, on y va pour le tas numéro 1. Qu'est-ce que vous devez savoir Où est-ce que vous en êtes, ta numéro 1 numéro 1, dans les prochains jours, vers où va la relation Alors, on va passer de la base de la, de la situation dans laquelle vous êtes, le passé, le présent et le futur proche. Ok, allez, qu'est-ce qui se passe pour le tas numéro 1 Qu'est-ce qu'on a à me dire pour ce tas numéro 1 Oh, la carte du papillon est sortie. Donc, euh, présence d'une relation euh, qui est en voie de se développer, mais qui est dans l'instant présent qui est comme le papillon, il ne vit pas très longtemps, donc ça veut dire quelque chose qui doit muer, muter, changer aussi, vous faire changer, vous faire grandir, comme la croissance justement qu'on apporte ici. Alors, hop, ah, on a quelqu'un ici qui est bloqué par des énergies plutôt terrestres, hein, qui est l'argent, l'équilibre, le maintien d'une situation, le profil le travail, euh, l'organisation, le fait d'être en lien avec quelqu'un qui possède, par exemple, vous êtes en lien ou il est en lien avec une personne qui est déjà liée euh, matériellement. Euh, on a des difficultés financières. Euh, on pense à l'argent, on va dire, hein, dans cette relation. Ah, il y a une porte qui s'ouvre. Oh, une invitation est à venir. Ça, c'est très positif, la porte vers une invitation. <rire> le passé, on a la gestation d'une relation, quelque chose a débuté dans votre cœur. Le passé, alors ça peut être le passé lointain. Vous avez commencé à quel quelque chose d'important ou c'est ce que vous ne voyez pas. C'est un amour, un amour peut-être un petit peu plus caché ici, qui est un peu intériorisé. Le passé, on a le destin, waouh. <rire> C'est vachement bien. Le PC, vous êtes sur un lien, voilà, un lien assez particulier, on va dire, qui vous lie parce que vous devez passer par cette relation pendant cette journée sur Terre, dans cette vie. Il y a une crise ici en ce moment, il y a un nœud à régler. Les plumes, c'est-à-dire que dans l'avenir, il va y avoir des indications. Euh, alors, soit effectivement, il va y avoir écriture, puisqu'on a l'invitation, peut-être une personne va prendre sa plume et vous écrire un SMS, un courrier, etc. Ou alors, c'est des signes, justement, de l'univers qu'on vous envoie et qu'il va falloir faire attention à ceci, puisque on a la carte du destin qui dit quand même que cette personne n'est pas là pour rien. Elle est là pour un but, hein, ben, justement, un but peut-être pour vous faire croître. Un but, euh, alors même si pour l'instant, c'est compliqué dans votre tête, Là, il y a un nœud, il y a une crise, il y a une incompréhension, il peut y avoir des choses qui ne sont pas alignées justement entre vous. Il y a quelque chose qui ne marche pas en ce moment. Là, il va y avoir euh, des synchronicités ou des choses qui vont vous être montrées. Il euh, faudra faire attention dans les prochains jours. Alors, il y a une période de deuil. Le deuil peut peut être euh, vous, c'est-à-dire vous devez passer à autre chose, c'est-à-dire vous devez pardonner les personnes de, du passé, pardonner la personne de votre cœur et vraiment passer à une nouvelle énergie. Parce que le deuil, c'est ça, c'est euh, le fait de passer à quelque chose d'autre et ne plus penser à l'ancien. Faire le deuil d'une relation, d'une situation pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte aussi. L'équilibre arrive. Dans l'environnement, cette personne va pouvoir reprendre l'équilibre, la place. Que vous lui avez donné on a quelqu'un ici qui est peut-être dans des difficultés financières ou d'organisation de travail c'est peut-être aussi quelqu'un qui travaille avec vous donc c'est pas facile ça peut être plein de choses ça peut être une personne aussi qui a des, des enfants à il ya des enfants aussi euh, une union regardez union féminin enfant profit c'est pas mal alors un équilibre il va falloir faire pencher la balance du côté soit de vos. Enfin, essayez d'équilibrer, essayez de ne pas trop mentaliser la relation, c'est-à-dire vous inquiéter. Mais je vois aussi quelqu'un dans votre entourage, donc la personne de votre cœur qui essaye de maintenir un équilibre autant que faire se peut avec vous euh, dans votre relation. Ce que vous voulez, ben, si vous voulez la progression d'une relation, vous voulez que votre cœur avance, que son cœur aussi progresse envers vous. Et oh On a le pardon oui. Alors, il y aura des excuses apparemment. Il va y avoir des excuses. On est à un moment de repos. Oula Pardon d'avoir peut-être provoqué, mis des flammes. Regardez, on retrouve des flammes avec la crise. La crise et les flammes, je pense que c'est ça en fait. Pardonner d'avoir été dans une relation assez feu, tout feu, tout flamme, colérique, angoissante, euh, où on se prend la tête, où il y a des disputes où il y, a des, il y a des blocages, bien évidemment, mais après, c'est très passionné, très, très passionnel. Donc pendant un moment de repos, après une période de stand-by, euh, d'éloignement, un pardon va être fait sur, sur une relation un petit peu hot, chaude, chaude, on-off, ce, ce genre de relation. Il faut, il faut faire le deuil, pour moi, il faut faire le deuil de ce que vous avez vécu avec cette personne avant. Parce que là, il y a une nouvelle situation qui arrive avec une invitation. Oh. Selon non. Oh, mais qu'est-ce qu'elle... <rire> oh, Google m'énerve. Enfin. Euh, voilà. Donc, du coup, euh, ça a l'air de s'améliorer. Prochainement, ça va s'améliorer par rapport à un pardon, une demande de pardon, d'excuses. Euh, donc, on va voir les messages. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire La vérité sur ses intentions en ce moment. Déjà, il y a une carte qui sort et c'est je souhaite que les choses euh, je souhaite que les choses soient différentes. Aïe. Et c'est vrai que là, euh... oh, c'est rigolo parce que sous le dessous du paquet, j'attendrai un signe de toi. Et ça, les signes, ça me fait penser à ça, des signes. Envoyer un signe à cette personne si, par exemple, vous n'avez pas eu de con, de connexion depuis un moment. Peut-être qu'il faut lui donner un petit coup de, de boost. Euh, cette personne aurait peut-être l'intention de faire quelque chose avec vous si les choses étaient vraiment différentes. Et peut-être que c'est euh, cette différence qui fait justement... Euh, le blocage, alors est-ce est que c'est la notion d'être bloqué dans un travail, d'être bloqué à cause de finances, à cause d'un euh, manque de stabilité, d'un manque de temps, d'un manque d'assurance, ça peut, ça peut être ça En tout cas, c'est euh, positif parce que dans le sens où cette personne a envie d'être avec vous et aimerait que les choses ou les situations, les circonstances ne soient pas exactement pareilles. Puisque c'est ça qui fait, qui fait, à mon avis, un gros, gros blocage dans votre relation, une crise. Allez, le message. Il y en a une qui s'est renversée. Une, message pour vous et votre autre, de votre autre. Allez, ta numéro 1. Railler. Quel est le message de votre autre dans les prochains jours Et voilà, je ne pensais pas ressentir cela pour toi au départ. Donc là, je crois qu'il y a vraiment un message... Que les choses auraient dû être différentes. Je ne pensais pas ressentir cela pour toi au départ. Cette personne, quand elle vous a rencontré, c'était peut-être juste passager pour elle. C'était peut-être pas si, c'était peut-être un petit peu un flirt ou quelque chose comme ça. On a vie passé. ton âme se souvient de cette connexion intense. On voit le, on voit le lien hein, tout de suite hein, sur le passé. Il y aura un, un moment où la torture s'arrêtera. Vous prenez la tête. Il se prend la tête notre connexion. Regardez, si belle, mais si douloureuse et confuse. Voilà. Et ensuite, on a, je suis attirée par ta grandeur d'âme, ton intelligence et ta sagesse d'esprit. Ça me fait penser à Rayé, qui est dans la connexion spirituelle. Parfois, je reste éveillée la nuit pensant à toi. Ton homme se souvient de cette connexion. Bah ben, oui. Je suis belle et bien ta moitié. Waouh. Waouh. Regardez, il se torture. Bel et bien ta moitié pour la vie. Ça veut dire que quelque chose est destiné pour vous. Euh, en tout cas, dans son énergie, il pense. Il pense que c'est votre... <rire> et juste à ce moment-là, je vois une moite qui, qui plonge dans la mer et qui attrape un poisson. Alors, il va vous attraper. Une petite image sympathique. Cette relation touche à sa fin. Accepte-le. Alors, si cette personne, elle s'évade elle elle, elle de la relation, puisqu'on parle de confus et douloureux, si cette relation touche à sa fin, c'est que c'est pour, justement, faire de ce deuil une reconnexion bien plus belle ensuite. On a C'est plus facile de rester loin l'un de l'autre aujourd'hui que de te perdre demain. Donc, il n'a pas envie de vous perdre. Il préfère s'éloigner. Je pense que c'est ça. Et euh, c'est nécessaire qu'une relation de toute façon touche à sa fin pour pouvoir rentrer, rentrer dans cette, dans cette relation vraie et repartir même peut-être à zéro. Parce qu'il y a une histoire de torture là, il y a quelqu'un ici qui souffre, euh, qui s'empêche peut-être d'aller de l'avant parce que la connexion elle est belle, elle est douloureuse, elle est confuse. Il ne pensait pas ressentir cela pour vous, c'est une relation de connexion d'âme. Euh, bon, grandeur d'âme, intelligence, sagesse d'esprit et d'esprit. Vous êtes vraiment quelqu'un de bien, de bon. Euh, il reste éveillé et connecté à vous pendant la nuit et il dit que c'est plus facile de rester loin de vous. Bien évidemment, c'est pour ça qu'il a l'intention euh, de ne pas vous perdre complètement. Il vaut mieux l'accepter. En fait, j'ai l'impression d'un lâcher-prise, c'est-à-dire ce qui doit arriver, arrivera. Même si aujourd'hui, vous vous accusez une séparation ou un éloignement ou une incompréhension, une crise. C'est pour mieux renaître de ses cendres pour moi. C'est pour ça qu'il veut que les choses soient différentes. J'aurais aimé que les choses puissent être différentes. Pour le co commencement, en fait. Ok Alors, on va regarder... Oh. Ça rentre pas là, il y a un blocage. Hein. Oh, voilà, les énergies ne rentrent pas. L'amour me rend très maladroite qui saute. Très maladroit, pardon, ou maladroite. Ta numéro 1. Allez, le message. Passé, présent, futur. On va faire ça comme ça. Hein, pour voir déjà l'énergie du passé, du présent, du futur. Où est-ce que ça va Allez, Hop, j'arrête, parce qu'autrement, je ne vais pas y arriver. Alors, stop à la pression, à la torture de ménage, souffle et laisse aller en y croyant un minimum. Donc, vous, vous soyez euh, stable <rire> émotionnellement. Et qu'est-ce que tu attends l'occasion si prête Ça, c'est peut-être quelque chose qui a commencé comme ça, une pression par rapport à une relation qui débutait. Et donc, alors, passer dans cette relation Hop. Présent, ouais il ne peut pas combler toutes vos attentes. L'amour encore me rend très, très maladroit, je suis désolée, vous ne le voyez pas. Hop. Et le futur proche, donc qu'est-ce qui va, comment ça va évoluer On se réconcilie Et la synthèse de la relation, on a après avoir connu échec, déception, mon cœur redémarre. Qu'est-ce que je vous ai dit il aurait voulu effectivement que ça soit différent, mais s'il y, y a une relation qui a touché à sa fin à cause d'une douleur, à cause d'incompréhension, d'éloignement et que ça l'a torturé, il y a une prise de conscience comme quoi cette personne a quelque chose à, à faire avec vous. C'est le, le pardon qui ressortait à la fin du tirage. Pour moi, oui, après avoir connu échec et déception, mon cœur démarre, donc cette personne revient vers vous ou réactive la relation parce qu'on a une réconciliation. Mais, euh, tu vois, je ne peux pas combler toutes tes attentes, cette évidence, ça c'est dans le passé. Et ça me fait penser à ça. Les choses n'ont pas été faciles pour votre relation dès le départ. Ce qui vous a éloigné l'un de l'autre, ce qui vous a peut-être même séparé. Et que ce qu'il pensait un, être incapable de ressentir, il le ressent aujourd'hui. Ok Il y aura une réconciliation apparemment, il le veut en tout cas. Et ne, ne, ne, ne vous mettez pas la pression... Et essayez d'y croire un minimum, parce que si vous pensez que déjà c'est un échec, ça va devenir un échec. Ok Voilà, voilà. Donc ce sera tout pour ce premier tirage. On a fait un, un tirage sympathique pour moi qui euh, donne de l'espoir pour la suite. Euh, malgré les difficultés euh, qui sont euh, très... Très, comment dire, euh, bah, c'est peut-être le fait d'être de, dans des profits, dans des inquiétudes de, de, de la vie de tous les jours, d'un manque d'équilibre professionnel ou matériel, d'une un, distance, de, de quelqu'un qui est bloqué matériellement avec une autre personne. Euh, et, euh, voilà, et qui doit, euh, qui doit euh, le faire réagir, à mon avis, c'est un peu un, un challenge cette relation, mais qui euh, en vaut la peine. Voilà, voilà. Je vous fais de gros, gros bisous et je vais passer au tas numéro 2. J'espère que ça vous aura plu. Allez, on commence le tas numéro 2. Euh, ceux qui ont choisi Rochelle. Hum. Allez. Quelles Sont les énergies sentimentales pour le tas numéro 2 prochainement? Vers où va la relation? La relation du tas numéro 2 Rochelle. Suivez la guidance de votre cœur, la prospérité arrivera à vous maintenant. Ok, allez, go! Euh, non, je vais passer, j'ai assez brassé, ça suffit. Hop! Mm -hmm. Celui-là, hop, et hop, et on a quoi Oula, on a deux aimants, enfin deux aimants, un aimant. Deux personnes qui s'attirent. Ah bah tiens, on a l'invitation. J'espère qu'on ne va pas avoir la même chose. Non, ça va. Parce que des fois, ah, on... les cartes, elles se mélangent pas bien. Après, ouais, c'est une invitation, mais il y a un blocage par rapport à cette invitation. Vous vous attirez, mais il y a un gros blocage là, ici. Il y a une distance, il y a un frein, il y a une troisième personne... Quelque chose qui va contrecarrer cette invitation. Vous êtes dans une relation pimentée, c'est-à-dire où il y a eu des arguments, euh, où il y a eu des hauts débats, il y a eu du chaud, du froid, il y a eu de la passion, euh, il y a eu des feux, du flamme, des désirs. Euh, Passer Ah, On voit le, une histoire de blocage. Votre cœur ou le sien est bloqué, n'arrive plus à avancer, n'arrive plus à trouver le chemin. Ce challenge... On a un pacte, ah encore, on a quelqu'un ici qui peut être marié, ça dépend, qui peut être engagé avec une personne déjà. Euh, et l'invitation ne peut pas se faire parce que justement il y a un mariage, parce qu'il y a quelque chose qui est écrit déjà avec une, une tierce personne. Euh, à moins que ce soit le pacte qui vous est promis, entre guillemets, ce que vous avez déjà scellé en haut va être scellé en bas, ce que vous avez déjà signé en haut va être signé en bas. On va voir. Oh, il y a la clé. Donc, il va y avoir une solution, une ouverture ici bientôt. Il va y avoir quelque chose qui va se déverrouiller, justement. Ah, Peut-être grâce à ce pacte ou grâce à la fin de ce pacte, je ne sais pas. Ça peut être la fin d'un contrat et le début d'un autre. Ou c'est que vous allez trouver une solution pour justement écrire votre histoire parce qu'elle est écrite déjà. <rire> On a l'abondance, c'est super bien parce que c'est en plus dans votre pouvoir, c'est-à-dire que vous pouvez attirer beaucoup de choses, beaucoup de, de relations positives, donner beaucoup de choses de vous-même, partager. Euh, euh, l'abondance peut me dire que vous êtes riche intérieurement, extérieurement. Dans votre environnement, il y a le début d'une relation, quelque chose qui n'est pas encore déclaré officiel, quelque chose qui n'est pas encore... Qui n'a pas encore grandi puisque c'était une gestation c'est quelque chose qui vient euh, alors vous pouvez être enceinte bien évidemment pour celles qui sont enceintes <rire> et euh, mais là c'est la, la, la relation qui débute dans le cœur de l'autre aussi parce que c'est son environnement vous vous, vous voyez peut-être le début d'une relation parce que c'est un petit peu compliqué ici. On a eu une relation pimentée, on a été dans une relation aussi peut-être un petit peu chaude, on a été bloqué et là, tout d'un coup, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui arrive par derrière, entre guillemets. <rire> hein, après, le blocage, il y a une invitation qui arrive, mais vous, vous êtes bloqué peut-être parce que cette personne n'est pas complètement libre ou vous avez des blessures qui restent. Gestation. Ensuite, la santé. Regardez, j'ai la notion de, j'aimerais bien que ça me redonne du peps. J'ai l'impression aussi que j'ai envie de revivre, d'écouter mon cœur, hein, la guidance du cœur, comme Rochelle le disait. Et il y a des nuages, donc il va y avoir un petit peu de confusion dans l'avenir. Oh, regardez, j'ai encore le destin qui me dit que c'est confus cette relation. Pourquoi Parce que vous avez été trahi ou parce que cette personne risque de ne pas tenir sa parole. Certainement, voyez cette histoire de montagne. Le lien dans lequel vous êtes, euh, il va y avoir une confusion due à une trahison, une trahison vécue dans le passé qui euh, euh, ressurgit dans votre cœur, dans votre euh, état d'esprit, ou que cette personne ne sait pas ce qu'elle veut et que du coup, elle ne tiendra pas sa parole par rapport à cette relation. Et donc, il va falloir la débloquer ici parce qu'on a la clé. Tendresse, enfant profit je regarde un petit peu emprise. Alors ça peut être une personne qui ne tiendra pas sa parole parce qu'elle a des enfants ici des problèmes à régler avec eux, à maintenir une emprise par rapport alors c'est aussi quelqu'un qui a envie juste de tendresse et de partage mais léger et qui du coup ne peut pas être avec vous c'est pour ça cette trahison. À cause peut-être de ses finances, à cause d'un maintien d'équilibre dans sa famille. Et que du coup, il n'est pas. Ouais, il reste dans une relation un peu secrète, voyez En prise relation secrète, à cause de difficultés financières ou de situations familiales compliquées. Mais on va vous envoyer un message comme quoi il va y avoir une porte qui va s'ouvrir à un moment donné. Vous allez avoir peut-être quelqu'un qui va vous proposer quelque chose euh, en écrivant. En l'écrivant. Hein. alors c'est le destin qui va vous envoyer une porte qui va s'ouvrir euh, vers la guérison. Pardon, vous ne voyez pas. Je suis désolée, je suis en train de faire mon truc, mais moi je ne me concentre pas si je regarde tout le temps la caméra. Donc la tendresse par rapport à une relation légère ou. Oui, je pense. Ou alors, quelqu'un ici qui a des blocages au niveau de ses finances pour ses enfants, donc bloqué, pour ça qu'il est bloqué là, et que du coup, s'il y a peut-être une relation un petit peu secrète ou quelque chose qui ne dit pas ouvertement, vous aurez des signes qu'une porte s'ouvre et qu'il euh, y a un aplanissement de, de tout ça. Donc, prudence, parce qu'effectivement, l'invitation n'est pas de mise pour l'instant. Il faudra trouver une solution, il faudra trouver une ouverture qui peut être euh, au niveau professionnel et matériel aussi, euh, des blocages à ce niveau-là ou des, des responsabilités d'abord à prendre avant de s'investir avec vous. Relation secrète qui est normalement écrite, hein, quelque chose qui est écrit mais qui est un petit peu secret pour l'instant à cause de différents problèmes financiers ou matériels. Qu'est-ce que cette personne vous dit en ce moment un numéro 2 hop il y en a une qui arrive oh j'espère que je pourrai partager mes, mes bonnes nouvelles avec toi donc il espère vous apporter de bonnes nouvelles encore j'ai vivant, oh, bah tout à l'heure aussi J'attendrai un, un signe de toi. Oh, ok. Allez, t'as numéro 2. <coughs> t'as numéro 2. Quel est le message de votre hôte, s'il vous plaît T'as numéro 2. Je les et je... jeux, bah, elles sont toutes à l'envers. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne les ai pas... Bon, après, c'est pas grave. Hein. Encore. Une, une, une douloureuse relation. Quelqu'un ressent des, des remords dans la manière dont il vous a traité. Je pense que c'est lui. Euh, enfin, l'autre. Hein. Je prétends être indifférent, mais en fait, je fais attention à tout. Amour fou, je suis si raide dingue de toi. Attirance mutuelle, on l'avait, hein. Avec les aimants, dépression. Plus rien ne compte maintenant, j'abandonne. On, une... ouais, on a une relation un petit peu... Cette connexion, notre connexion est si belle, mais si douloureuse et confuse. C'est comme le tas numéro 1. Euh, peur. L'amour me fait peur car il m'a déjà fait souffrir. Ok. Prendre un risque. C'est important de faire le pas qui vous tient à cœur. Amour fou Et il y aura un moment encore où la torture. Ah ben voilà, plus rien ne compte maintenant, j'abandonne. C'est quelqu'un qui peut abandonner par dépression. Et ça s'arrêtera. Parce que cette personne, Mouline, elle, elle, à mon avis, elle doit beaucoup, beaucoup penser. Trop penser. Et elle se fait du mal pour rien. Pourquoi Parce qu'il lui a fait. On, on lui a fait du mal à cette personne. Elle n'a pas envie de recommencer. Et enfin, une amitié qui mène à quelque chose de plus fort. <rire> J'ai plus de voix, ça y est. On a un problème de communication entre vous et il va falloir prendre un risque parce que c'est un amour très puissant. Il est raide de vous, mais euh, certainement que quelque chose l'empêche. On n'a plus rien de compte maintenant, j'abandonne. C'est comme s'il y avait euh, une expression, bah c'est fichu quoi. Ah, d'accord. Alors, on a, on a quelqu'un qui a euh, peut-être euh, fait celui ou celle qui ne s'en fichait. Et par contre, c'est ça, malheureusement, ce qu'il regrette, c'est euh, euh, ses remords, en fait, de vous avoir peut-être éjecté, de vous avoir ghosté, de vous avoir pas pris à la, au sérieux et de, justement, être indifférent, de prétendre d'être indifférent. Mais, en fait, il fait attention à tout. Il a juste attendu un petit peu de savoir où est-ce que vous en étiez avant de prendre un risque parce que euh, en ce moment, ça va chauffer. C'est-à-dire j'ai l'impression d'avoir la, la, la soupape qui va péter, euh, à ne pas savoir comment s'y prendre avec vous en fait. La torture s'arrêtera peut-être par rapport à cette indifférence. Cette personne va devoir prendre un risque et vous atteindre afin de mener cette amitié à un niveau supérieur. Ok, C'est quelqu'un qui hésite, à mon avis, de trop, qui réfléchit de trop parce qu'elle a connu une déception, une grosse déception qu'elle n'a pas envie de recommencer. Par contre, ça n'empêche pas qu'elle a vraiment une passion pour vous. Elle est douloureuse et confuse, bon, d'accord, c'est ça, hein. Il vous a maltraité, certainement qu'il vous a un petit peu laissé tomber, ou il fait semblant de ne pas, euh, pas vous aimer, ou il fait semblant de ne pas se préoccuper de vous. Mais par contre, c'est tout l'inverse. C'est juste une peur qui le maîtrise, en fait. La peur maîtrise euh, le corps et il fait n'importe quoi. <rire> Alors, message. Le PES, ah alors je vais d'abord couper message, attends, je vous mélange. Quel est le message numéro 2? J'aime ai, séduire. Aïe et flirter. Je suis seulement de passage. Excusez-moi, ça me chatouille. Et à pas avant son main dans la main vers un objectif commun donc c'est parti voyez d'une manière à oh, ça me chatouille il y a un truc sur euh, sur mes yeux qui me chatouille euh, c'est peut-être parti euh, d'un moment de séduction de pas envie d'avoir été euh, sérieux et par contre il a envie peut-être d'avancer petit à petit j'aime Oh putain, ça me. Ça me oh, J'ai un, oh, un truc qui me gêne. Heureusement, vous ne me voyez pas parce que je suis en train de me gratter. <rire> Alors, passé. Passé. Qu'est-ce que tu attends l'occasion si prête Ok. Présent, on a un nouveau souffle est annoncé, une nouvelle chance. Yes. Et futur, on a je regrette profondément. Regardez, encore la notion de je regrette. C'est la première chose qui m'a dit profondément mes erreurs et le mal occasionné. Et un nouveau souffle est annoncé, une nouvelle chance. Donc, il y a une nouvelle chance, effectivement, d'avancer pas à pas, alors qu'il était un petit peu dans une relation. Un visuel entre nous ne saurait tarder. Donc, si vous vous posez la question, vous allez le revoir bientôt. Parce qu'il doit arrêter de se torturer, il doit arrêter d'être dans la dépression, de voir tout abandonner alors qu'il a quelque chose à faire avec vous. Il doit prendre un risque, ou vous devez prendre un risque pour aller dans cet amour dans cette amitié qui peut mener à quelque chose de plus profond et de plus grand. C'est juste que, voilà, il a été indifférent parce qu'il a pensé que, euh, je pense que j'aime séduire et flirter, je suis seulement de passage. Alors Ça peut être un indice comme quoi cette personne ne va pas rester des années avec vous. Mais il y a un nouveau souffle qui arrive dans ce, cette relation. Et cette personne, elle est sincère, elle a envie de réparer ses erreurs. À deux reprises, il me demande, il demande pardon. Il regrette. Et remords ok donc voilà ce sera à vous de mener un peu la danse à savoir si vous voulez avancer avec lui mais pas à pas certainement d'une amitié à quelque chose de plus fort ok je vous fais de gros bisous passez une belle journée une belle soirée et tout et tout et, et donc à bientôt ciao, ciao prenez soin de vous